Mettre du cœur dans son entreprise, c'est comme un tournage de film de fiction. Une aventure pour créer un lien fort. Pour cela, il faut quelqu'un de passionné à la tête. Frédéric aime la belle ouvrage, les projets ambitieux, le travail collaboratif et a pour but que tout devienne lumineux. Avec Charles, réalisateur passionné de cinéma, les récits sont toujours en jeu. Au service de la création fictionnelle ou d'émissions singulières, il a d'autres cordes à son arc l'enseignement audiovisuel et l'écriture. Très vite, une proposition de scénario où la moindre trame est prise en charge par Jean-Baptiste. Ce passionné de dessin, motion designer, enchante le propos d'un coup de crayon. Colette, c'est la passion geek. Elle apporte toute son expérience d'ingénieur techno-pédagogique avec un moteur créatif. Curieuse, elle déniche les meilleures passerelles de diffusion du savoir. Et puis, il y a François ou la passion du son. Il crée des univers avec émotion et précision. Également comédien, il harmonise le verbe et nous entendons ce qu'il faut voir. Voilà donc une équipe passionnée qui, par sa souplesse et son regard artistique, accorde son savoir-faire à vos besoins.